Je suis particulièrement contente parce que je trouve que Communautique est une organisation apprenante. En fait, c'est une compétence qu'ils essaient euh, activement à travailler. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans une action d'une organisation apprenante, c'est-à-dire d'expérimenter de d'autres manières de faire, sachant que ça ne va peut-être pas se passer parfaitement, mais c'est correct. On expérimente, on observe, on réfléchit, on améliore. Et euh, je remercie beaucoup Communauté d'avoir le courage de faire ça euh, publiquement avec nous. C'est effectivement pour euh, tenter d'optimiser un petit peu notre relation. Donc, de, de, que vous ne soyez pas un, un public qui soit.. Euh, sûr, que vous soyez pas un public, mais que vous soyez des acteurs en même temps. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. La configuration de la salle n'est euh, forcément pour quelque chose aussi. Ah, Aujourd'hui, vous voyez qu'au centre, on a des balles de laine. Alors vous êtes invités à tricoter notre avenir ensemble. Pourquoi des bandes de laine? Parce qu'aujourd'hui, on va euh, célébrer le départ de notre doyenne au conseil d'administration, donc Malika. Alors, quand je suis arrivée à Communautique en novembre décembre 2000, 2002 déjà, euh, j'ai été invitée euh, dans la même semaine à déposer la plateforme québécoise de l'Internet citoyenne de l'Internet citoyen à l'Assemblée nationale. Et Malika a bien exprimé aux gens du gouvernement que les cours informatiques, ben, c'est comme des cours de tricot-crochet. Alors, ça me fait plaisir, Malika, de t'offrir de tricoter avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans toutes les, les parties euh, euh, plus protocolaires, je pense que ça serait bien aussi qu'on se présente euh, les uns aux autres. Est Ce que je, je vous invite à faire, ça va être qu'on se lève, qu'on traverse le cercle pour trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et juste de se présenter et de partager ce qu'on apprécie de Cuminautique, puis notre vécu avec Cuminotique.